Donc le but de notre journée était de leur faire réviser euh, la leçon d'anatomie euh, sur le plan pratique. Le modèle cadavérique est très intéressant euh, par rapport au bouquin qu'ils ont, euh, parce que là, ils vivent vraiment euh, l'anatomie humaine. Il faut qu'ils maîtrisent bien hein, l'anatomie, parce que nous avons trois disciplines qui sont très intéressantes pour la pratique euh, médicale et chirurgicale. C'est l'anatomie la physiologie et la sémiologie. Si on maîtrise ces trois branches, je pense qu'on peut bien pratiquer aisément la médecine et la chirurgie. On montre euh, du coup tout l'abdomen, donc l'intestin grêle, le côlon, euh, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, qui ici, est, enfin, il y a un cancer du pancréas sur ce corps. Donc ils peuvent voir euh, les calcifications, tout ça. On peut palper aussi la rate l'estomac aussi et on a ouvert au niveau du cou pour leur montrer les muscles, la thyroïde et l'ossioïde un peu plus profond. Ça permet de se rendre compte comment c'est dans la réalité et de voir que les nerfs ne sont pas jaunes, les veines bleues et les artères rouges comme dans le Camina. Le Camina, ça va être la référence à Poitiers pour avoir les coupes anatomiques donc où on va voir tout plan par plan, où les muscles s'insèrent, où sont les, la, la vascularisation de tel ou tel organe Sur ce corps, on a essayé de, de montrer la région antérieure du haut de la cuisse, donc au niveau du trigone fémoral, du triangle de scarpa. Ensuite, on a essayé de garder un genou avec tous les plans euh, musculaires ainsi que les muscles de la patte dos en interne, donc sartorius, semi-tendineux et gracile. Enfin, sartorius, gracile et semi-tendineux. Et euh, sur l'autre côté du genou, euh, on a un plan plus osseux avec euh, les ligaments internes du genou. En fait on a enlevé toute la partie musculaire sur le deuxième genou pour pouvoir en avoir accès donc, à la capsule articulaire du genou et euh, pouvoir regarder les ménisques et euh, les ligaments croisés. Donc on, sur notre corps on étudiait les poumons, le cœur et on montrait tout ce qui était les muscles euh, scapulaires. Bah, L'intérêt c'est qu'on voit vraiment la réalité des choses, les vraies couleurs, les vraies formes. On voit bien où c'est inséré, on peut faire bouger ces différents délivres. Le Simlife justement c'était bien parce qu'on pouvait comme ça, il voyait respirer le, respirer le patient en fait, on voyait les poumons bouger, voir la place que ça prenait, l'aspect que ça avait, parce que ça a des textures différentes aussi quand c'est pas, enfin, pas ventilé. Oui Alors sur ce corps ce qu'on pouvait voir c'était qu'il avait des poumons de fumeur, on suspecte un cancer du poumon avec pas mal de nodules et également un cancer du foie, où on a pu remarquer plusieurs nodules au niveau du foie. Depuis que j'ai commencé les TP de dissection et que je suis monitrice d'anatomie, c'est la chirurgie que je veux faire. Depuis que j'ai commencé à faire ça, je sais que c'est ça que je ferai donc bah, C'est que du bénéfice pour moi les TP dissection. Euh, en fait on voyait euh, la, la tête du radius qui tournait autour du capitulum parce que quand on fait une pronospination il n'y a que le radius qui tourne et pas l'ulna, donc pas le cubitus. Le cubitus il est immobile. Donc on a montré euh, toute la ceinture scapulaire, donc euh, tout ce qui est l'épaule, la clavicule, on montre aussi euh, le, la tête de l'humérus, les muscles. Et au niveau de l'avant-bras, on montre tout ce qui est euh, vasculaire et veineux, veineux, nerveux, et on montre aussi l'articulation du cou. Euh, on montre euh, les organes qu'on a prélevés pour qu'ils puissent euh, bien voir euh, tous les côtés des, de l'organe. On a fait des coupes à l'intérieur pour qu'ils puissent, euh, euh, qu puissent voir aussi l'intérieur et euh, pour qu'ils puissent voir aussi les vascularisations qui arrivent euh, à l'organe. On a euh, le poumon droit, le, un rein, et le foie, la biliaire et euh, le cœur. On les a choisis parce que c'est des organes euh, importants euh, à voir. Le cœur, bah, il est en bon état, mais euh, il a une grosse plaque d'athérome au niveau de l'aorte. Et euh, on a fait une fenêtre pour bien voir euh, l'intérieur avec les muscles papillaires et euh, les cordages tendineux qui retiennent euh, la valve. On a montré tout ce qui est face postérieure de la, de la fesse, de la cuisse et du mollet. Donc euh, on a tout simplement écarté les structures et disséqué. Euh, pour bien voir euh, tout ce qui est muscles, notamment euh, bah, les muscles de la patte d'oie. Euh, le gros nerf sciatique qui, euh, qui, a, qui a une taille importante, comme ça pour, pour vraiment montrer la taille et faire voir aux, aux étudiants, euh, pour qu'ils se rendent plus compte de l'importance de que ça a. Alors, on a vu les principales structures en fait, de tout ce qui est face postérieure, au niveau de la jambe, du bas du dos et des chevilles mollets. Donc globalement, on est passé à travers euh, les principaux muscles, les principaux nerfs comme le nerf sciatique, et on a surtout mis en exergue les différentes structures et leurs rapports. Notamment au niveau de la face glutéale, euh, on ne se rendait pas forcément compte euh, de l'insertion de certains muscles qui étaient profondes ou pas. Euh, les muscles seront abordés différemment. Par exemple, on aura une certaine vision de certains qu'on n'aura pas si c'est plus creusé, parce qu'on sera obligé de trancher au travers pour aller voir euh, différentes structures. Là où c'est intéressant, c'est pour voir les insertions de certains vaisseaux c'est pour voir aussi les insertions de certains muscles qu'on n'aura pas forcément si on reste en surface. Mais l'important de la surface, c'est aussi de voir l'aspect général de la chose. Donc moi, je me suis occupé de la loge antérieure de, de l'avant-bras. Euh, donc euh, avec mes collègues, hier, on a isolé tout ce qui est euh, les tendons de nos muscles qui, qui actionnent principalement les doigts et la main. Euh, on a fait aussi tout ce qui est euh, le, le trajet des, des artères et veines, euh, ainsi que les nerfs de l'avant-bras. Donc on, peut, on, peut, on a isolé bien le nerf ulnaire, nerf, l'air médian, le nerf radial. Pareil pour les veines, l'artère les, les ulnaire et radiale. Euh, on a isolé le, le trajet du, de, de l'extenseur superficiel du, du, du troisième doigt. On a isolé tout son trajet, donc là on a découpé dans, dans la ponevrose palmaire, on a, découpé, euh, on a ouvert le doigt pour montrer les insertions, pour montrer les, les rétinaculums des tendons. De manière à ce que quand on, quand on tire dessus, on puisse voir euh, plusieurs sous trajet, dans quel gain ça glisse, dans, dans tout ça. On a fait du coup la même chose avec tous les doigts en fait, pour pouvoir montrer le trajet. Et ensuite du coup j'ai mis en évidence derrière avec le plan euh, profond euh, les tendons du coup, des, des fléchisseurs profonds euh, des, des doigts. Donc du coup les fléchisseurs profonds qui vont s'insérer plus loin et qui vont permettre du coup de, de bouger la dernière phalange. Et donc en fait on montre par exemple en, en, en bloquant, la, en bloquant la, la deuxième phalange, si on tire dessus sur le superficiel il ne se passe rien, tandis que si on utilise le profond, la dernière phalange, elle va bouger. Et du coup, euh, c'est ce qu'on ce qu a montré en fait, c'est une, une application euh, concrète en chirurgie pour savoir par exemple euh, quel, nerf, euh, quel, quel muscle est, est lésé. Par exemple, si on voit que le patient n'arrive plus à bouger les dernières phalanges, on saura que c'est une fissure profonde qui est lésée. Et du coup, c'est ce qu'on a montré là en fait, en, en isolant les, les tendons des fessures profondes. On a ouvert euh, au niveau du pied et de la cheville on a enlevé la graisse qui était en superficielle et en fait on arrive sur tout ce qui est le plan musculo, musculo et tendineux. Et du coup euh, on voit très bien tout ce qui est tendon, fléchisseur et extenseur des orteils. On voit bien aussi le tendon calcanéen. Et donc euh, sur l'autre pied, on a gratté plus en profondeur pour arriver sur le plan osseux. On voit euh, bien euh, toutes les articulations qu'il y a entre les os du métatarses. Au niveau du bras, on a ouvert, on a coupé euh, les muscles, le muscle deltoïde, le muscle pectoral. Pour arriver sur le plexus brachial qui se compose d'artères, veines et nerfs. En fait, tous ces petits nerfs innervent toute la partie du bras et de la main. Et on peut aussi voir très bien l'articulation la, gléno humérale avec la tête de l'humérus qui vient s'insérer dans la scapula.